Eh promis, aujourd'hui, il a pas d'épisode de 3 minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cet épisode 3 de Sky Defender saison 9. À partir de maintenant, nous sommes sur Mumble et plus sur Discord. On en a enfin fini avec les conneries de Nems. Et si c'était aujourd'hui que le fight commençait A 3 Eh, hey, vous me voyez là Là, ici Oh, Timothée, il zoome un peu sur l'écran Là Voilà, faites ce qu'il dit C'est bon, on peut arrêter de gâcher la trop, c'est parti Euh, bien, Nems, tu sais ce qui serait utile C'est quoi les autres livres du coup euh... les autres livres qui... Tu sais ce non, qui serait utile, bien. Nems Non, dis-moi. Que tu fasses une KB2 en fer. Euh. Je vais bien faire Euh, non, protection, protection. Bah, ça se fait très très rapidement une KB2. Hein. Bah, ouais, euh... tu peux la faire ou pas Ouais je vais essayer ce de la faire. Bah, Parce zéro, moi je peux mec. te la fusionner. C'est ça qu'on aurait dû faire en fait que des KB en notre gros débile. Bah c'est pour ça ah que oui, je l'ai fait. Faut... C'est hyper utile la KB surtout ici. Bah surtout en en plus, ça, en plus ça fait rager Gil. J'ai fait Il un manque de, juste de un arc flint, et ça. Bon. Merci euh, épée. Rien. Du coup attends, okay, au, au niveau stack. Il manque du diamant à épée. Épée, il te manque combien de diamants bah euh... Pour faire une... Ouais. On a combien là En Ussus. Ok tiens je t'en passe deux. Il t'en manque un et tu peux faire tes bottes et... Bon tu fais bottes ou casque là. Euh, les mecs quand, pendant, si vous glandouillez au pire on repart en 3 secondes. Hein. On se dit 5 minutes et en 5 minutes au bon bar. Hein. Hop. Bon bah on se retrouve pour cet épisode 3. Ah j'ai oublié la question de l'épisode 2. Pardon ah, bon bah la question de l'épisode 2 mesdames et messieurs. Que je vous pose maintenant. En quelle année est sorti le premier épisode de la première saison de Sky Defender Attention à ne pas se tromper, je parle vraiment de le, de, du tout premier épisode qui s'appelle Sky Defender. Il me faut l'année, il me faut l'année les gens. Là c'est les anciens, où vous allez chercher, vous allez tricher, mais essayez de pas tricher s'il vous plaît. Euh, J'ai pas beaucoup parlé dans les deux premiers épisodes, je voulais pas spam le vocal. Là maintenant je suis un peu plus, voilà, je suis un peu plus euh, bichard. Je suis désolé, hein, j'espère que j'aurai fait quelques voix off quand même pour vous... Pour vous motiver un peu à regarder ce point de vue de Sky Defender. Euh, en tant que défenseur, je suis très content d'être là. J'ai l'impression que je fais euh, maintenant l'épisode 1 alors que... C'est clairement l'épisode 3. <rire> C'est clairement l'épisode 3. Se... C'est pas de blague. Je sais pas comment on pourrait... Euh... Je réfléchis à comment on pourrait défendre la base. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Ça fait bim, bam, boum. Oh. On va pas tarder à revenir. J'aurais bien aimé trouver mes... Il faudrait qu'on... Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on traîne un peu en haut pour essayer de choper des underman euh, Pourquoi Parce que ça peut être très utile, une petite Underpearl, dans ce genre de mode où, justement, euh, la tempo va être de mise. Ah bah voilà. Ouais Ouais Personne n'a trois diamants euh, c'est bon, j'en ai un rap. Après, euh, euh... Les mecs Moi, ce que je vous propose, quoi ce que je vous, vous propose, c'est ce que... Vous... Non, si vous avez tout franc, les mecs, c'est ça. Vous allez aller devant une vache, et vous allez faire clic droit, clic droit, clic droit. Je vais en avoir 5 des antipoison, moi. Mmh. Vas-y. Alors, chose... Euh, par contre, est-ce que ça enlève la résistance je, je, Honnêtement, Techniquement, je, pense que, oui. je pense que ça va enlever la résistance. Euh, les mecs. Ah oui, ça enlève la résistance, ouais, c'est sûr. Je crois qu'à partir de maintenant, mon épisode dure plus longtemps que l'épisode 2, du coup je suis un peu très content. Je sais pas si vous vous souvenez à l'épisode 1, mais j'avais dit que le kit assassin avait des potions de poison. Pour s'enlever l'effet d'une potion sur Minecraft, il faut boire un saut de lait. En tant que défenseur, on a quasiment tous pris Paladin, sauf Épée Forte, qui a pris la classe archer. Le problème, c'est que notre classe dispose de l'effet résistance, et que si on prend un saut de lait, l'effet résistance va disparaître. Euh, par contre, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille Nems, euh, on remonte, on va se promener juste au zéro pile. Et on récupère ouais. juste euh, déjà des pommes, des pommes rouges ouais. parce que moi j'ai encore des, ouais. des, des monter, Et en même temps il y a des Underman, comme il fait nuit Mec il nous faut du poulet hein. J'en ai masse des plumes Ok Combien vous, vous Allez, de plumes ça, ai 14, j'en ai... Ai, ai 14 Mais j'ai pas de flèches, hein, c'est ce normal Il y a des araignées c'est si hein. Ah vas-y les mecs, go araignée. Yes. Euh, araignée comment araignée squelette euh, tout ça, tout ça Hop. Y a un, euh, Underman là aussi. Euh, par contre, Nems, ouais. je veux que tu me repasses euh, ouais, des plumes Et là, vous vous dites Mais pourquoi tu récupères du sable, Bichard Et bah en fait, comme je suis un grand fan de Siphano Que j'ai regardé toutes les saisons de Sky Defender Et bah j'ai remarqué que durant la saison 1 de Sky Defender Sifano avait fait sous le château Une petite plateforme en vert pour pouvoir voir les tours des attaquants Et comme je trouvais cette idée pas très conne Et bah je me suis dit, vas-y, on va faire pareil Y'a un rouge qui est dans le coin Ah ouais Ouais, faut oui. lui faire euh, enchantement Il est où Il est par là-bas ah bah bien une bien. tête. Ah bah non là. Coucou Non mais pourquoi t'es de fou le faire Bah en fait je suis à poil, je cherche un mate depuis tout à l'heure, c'est même pas drôle. Je te laisse Bah viens. Oh c'est trop gentil ça. Mate. Ouais viens mais t'es mails. Attends, que, attends, t'as combien de gapel sur toi Deux et de quoi en faire deux de plus tu, Si tu me passes l'or et bah bon, on te laisse. Enfin le, le gapel on te laisse. Ok. Vas-y. Ben, merci. Ok, c'est validé. A plus, chose. Salut. Ouais, c'est validé pour lui, mais pas pour moi. <rire> non, mais laissez-le, le pauvre, il faut le faire d'enchante. Il faut le faire d'enchante. Non, mais il était, il était trop mignon. Bon, allez pas de l'épisode, <rire> mesdames et messieurs, rendez-vous dans deux jours pour l'épisode 4 Ah c'était notre première rencontre. Ah vous allez peut-être me juger dans les commentaires, hein. dites-moi si j'ai bien fait de le laisser partir, mais je, je me voyais pas le tuer, il allait rien nous apporter de plus. Le but quand même c'est que tout le monde passe un bon moment, et je pense que le laisser en vie un épisode ou deux en plus, ça lui fera pas de mal. J'attends vos petits retours quant à ça dans les commentaires, ne vous inquiétez pas, je lirai à peu près tout. À part ça j'espère que cet épisode vous aura plu, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner. En fait non je me prends pour un youtubeur, mais je suis pas youtubeur, je suis ce qui met, moi avant tout, putain. Prochain épisode au défense des gens, je vous le promets. Allez, bonne journée à vous, mes chers